Dans cette vidéo, je vous propose quelques réflexions sur la conception d'une vidéo en studio. Alors, en termes d'introduction, souvent, on a des vidéos avec une incrustation de l'enseignant ou de l'enseignante sur un fond de diapositif exactement, comme là, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc, je me focalise uniquement sur ce type de contenu, ce qui est un cas très fréquent dans les MOOC ou, dans les, de manière générale, dans les vidéos sur Internet. Et donc, je veux poser la question de l'optimisation de la conception et euh, comparer différentes approches de la conception. Et notamment là, la focale, c'est on va travailler euh, avec une caméra et un technicien vidéo. Euh, pas comme ici je suis en train de faire, mais comme j'avais tendance à le faire avant. Euh, et donc je vous propose quelques réflexions sur cette façon de fonctionner. Des réflexions très pratiques. Déjà, première réflexion pratique, euh, si, vous n pas de, de, si vous avez besoin d'un support de cours, vous vous doutez bien que euh, l'enseignant ou l'enseignante ne peut pas apprendre par cœur tout son contenu. Donc, quand il est en train de tourner la vidéo, euh, il a besoin de voir un support de cours, que ce soit un, un texte avec un prompteur ou, comme moi j'ai plus l'habitude, le contenu de diapositive comme maintenant, j'ai besoin de voir en fait ce que je suis en train de de, de, de, sur ce sur quoi je suis en train de parler, même si je veux improviser. Donc là, je suis en train d'improviser totalement. Par exemple, je ne suis pas au prompteur, je suis juste à partir du PowerPoint. Et j'ai besoin de voir ça. Donc, de manière très pratique, bah, quand vous êtes en train de tourner, comment est-ce que vous voyez ça et Ça, ça va être une question absolument centrale quand on va tourner en studio. C'est comment voir son support de cours. Bah, imaginons par exemple que vous ayez une caméra en face de vous. Là, il y a une caméra qui me regarde. La caméra, bah, je ne peux pas facilement mettre mon PowerPoint dessus, même si on va voir qu'il y a une technique. Il y a une approche très simple qui est, bah, il y a la caméra qui regarde vers moi et euh, à côté, je mets un écran avec les, euh, les, le, les diapositives qui défilent. Et donc j'ai un petit, un petit appareil comme ça qui fait déf défiler les diapositives. Mais le problème quand on est comme ça, c'est que vous voyez bien bah, que mon regard est un peu sur le côté. Vu que je dois regarder l'écran, euh, ou même si on arrive à mettre l'écran derrière la caméra, mais la caméra peut gêner, ça, donc c'est un peu compliqué. ou En tout cas, il y a un problème avec le regard. Alors, c'est faisable, hein, il y a des moocs entiers que j'ai tournés où je suis comme ça, euh, ou des collègues, on est un peu sur le côté. La qualité est un petit peu moindre, mais bon, c'est faisable, c'est une approche. Euh, autre euh, approche qui est plus classique, euh, c'est euh, quand on a. Par contre là il faut un appareillage, hein, c'est pas simplement un écran et une caméra, c'est on a un pupitre qui est là. Avec, euh, moi je ne travaille pas trop comme ça, mais il y a des collègues qui travaillent comme ça, ils regardent le contenu qui est leur pupitre et la caméra est en face. Alors le problème, ce que ça pose, c'est que souvent on a l'enseignant qui regarde vers le bas, qui relève la tête un peu de temps à autre, mais, euh, mais c'est faisable aussi, surtout que quand il y a des pupitres, souvent il y a une synchronisation qui est faite automatiquement entre euh, la caméra, donc le fait de voir moi, moi et, euh, et le contenu du PowerPoint. Autre approche, le principe du prompteur. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec un prompteur, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, là, je vous montre un exemple de prompteur où on met du texte. Euh, et en fait, il y a un petit miroir qui est face à la caméra qui ne bloque pas, en fait, euh, par un système de reflet. Nous, en tant qu'enseignants, on peut voir le contenu de ce qui est sur, sur la tablette. Là, c'est une tablette assez classique. On peut voir le contenu, que ce soit du texte ou des diapositives. Et euh, ça se reflète là, sur l'écran, et derrière, là, vous avez une caméra. Donc, euh, l'intérêt de fonctionner comme ça, c'est que je peux regarder directement dans la caméra, euh, sans avoir à regarder ailleurs. Donc ça, c'est... Ou sur le côté, j'ai accès à mon support de quoi. Euh, donc là, je vous mets un petit schéma où vous avez le prompteur, là. Et vous pouvez même, en fait, euh, si vous n'avez pas de texte, et que vous avez simplement besoin... De, vous avez une idée du diapositive, vous n'avez pas besoin de lire le contenu, mais vous voulez savoir où vous en êtes, vous pouvez le mettre sur le, le prompteur et si vous êtes assez près, vous pouvez voir à peu près où il en est, où vous en êtes sur la vidéo. Donc, ça, c'est une approche. Alors, le problème que ça peut poser, c'est si vous avez quand même besoin de voir ce qui est écrit sur le contenu de diapo et que vous ne vous rappelez pas trop. Euh, parfois, on plisse un peu les yeux, vous verrez, il euh, y a des MOOC où j'ai tourné comme ça, où, où j'ai un regard très intense dans la caméra, ce n'est pas parce que j'essaie je, de faire passer une émotion euh, à l'apprenant, c'est simplement que j'essaie de, de voir ce qui est mon, sur, sur mon support de cours, et du coup, euh, je regarde vraiment droit directement dans la caméra. Donc ça, ça peut être un problème euh, également, mais bon, c'est une astuce euh, qu'on a mise en œuvre dans certains moocs pour pouvoir euh, avoir accès au, au contenu du, du cours. Alors, le problème, c'est qu'il y a toujours un temps de préparation C'est bête, mais dès qu'on travaille sur un prompteur, il, faut, il y a des histoires de miroir, Donc, il faut inverser les diapositives, il faut que vous trouviez votre petit logiciel qui inverse la diapositive pour que, quand vous, vous la regardiez, elle est dans le bon sens. Donc, il y a un petit peu de travail de préparation. Donc, ça, ça peut être un peu lourd à mettre en place par rapport à des systèmes plus professionnels. Et en plus, quand on fait ce travail avec, d'une part, un flux de, sans, sans réel appareil dédié avec l'image, moi, en tant qu'enseignant, et le flux de diapos, c'est qu'on va avoir deux flux vidéo, un, celui de la caméra qui filme l'enseignant, et l'autre, celui qui capture, avec ce qu'on appelle, qu appelle un screencast, le contenu des diapositives et le rythme à lequel euh, il, euh, il se déroule. Et derrière, en fait vous voyez, vous avez deux pistes, l'enseignant et les diapositives, donc deux fichiers, que vous devez, en tant que vous, ou un monteur, en tout cas, qui doivent euh, bah, fusionner, euh, adapter, enfin, faire tout un travail de montage, qui peut être assez lourd. Et donc ça, c'est une question, ça veut dire qu'il faut une personne dédiée juste pour fusionner les deux fichiers si vous n'avez pas un appareil qui le fait automatiquement. Et donc ça, c'est un, une vraie question qui se pose en termes de studio puisque c'est euh, un élément de risque en plus dans la conception de vidéo. Donc en termes de conclusion, j'aimerais vous dire que si vous allez sur du studio classique pour cette approche, avec une caméra et un support de PowerPoint qui va être découplé, il va y avoir nombreuses sources de retard possibles. Ça va être déjà la préparation des supports spécifiquement pour ça. Vous allez à, en post-production, c'est-à-dire une fois que les vidéos sont tournées, vous êtes vraiment dépendant voilà, au monteur, euh, ne serait-ce que pour par exemple aligner les deux fichiers. Et il peut y avoir, il suffit de perdre un des deux fichiers, très souvent ça arrive. C'est-à-dire que vous avez l'image de l'enseignant, mais vous ne savez plus du tout où est le PowerPoint, ou réciproquement. Voilà, ça, ça peut être assez cauchemardesque en termes de gestion. Euh, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, de dire que voilà, il y a des solutions qui permettent de travailler en autonomie. Alors moi, je travaille avec RapidMook, mais c'est comme RapidMook. Hein, je n'ai pas d'action dans l'entreprise. C'est des solutions sans réel monteur et ça donne un produit euh, presque fini. Dès la fin du tournage, c'est-à-dire que j'appuie sur stop là, pour arrêter le tournage et quasiment la, la, la vidéo est déjà montée. Ça pose aussi des questions, ça a des avantages, des inconvénients et je vous propose de les explorer dans une autre vidéo.